Tu dans nos pas ma dans nos de me dans nos ne tu pas pas life Tu ne connais pas ma life Arrête de me juger Tu ne connais, connais, connais pas ma life Petit à petit l'oiseau petit dans J'ai trouvé une solution, c'est de ne plus répondre à vos questions, toutes vos questions. Je ne suis pas compliqué, ma vie est simple tu peux la constater. Il faut seulement m'approcher. Les jaloux sont venus parler comme si moi j'allais toujours caler J'ai tapé, j'ai rappé, j'ai rappé, aujourd'hui mon étoile a brillé Ils ne connaissent même pas ma vie, ils veulent juste la détruire mon frère Tu parles de moi, tu juges ma vie comme si tu étais Papa papagote Je me suis toujours demandé pourquoi les jaloux parlent si mal Pourquoi quelqu'un essaie d'avancer en fait du pour leur retarder On va avancer, parle de moi, j'avance, Juger ma vie, juger ma vie, celle-côte, juger ma vie. Juger ma vie, celle-côte, juger ma vie. Juger ma vie, celle-côte, juger ma vie. Toujours à compter Seul Dieu peut juger ma vie. Juger ma vie. Seul gosse peut juger ma vie.